Allez, on va aller voir ça Bon, il pleut un peu hein. On va aller voir où il est, ce nid de frelon C'est la campagne Pour Du coup, il y a de la crotte partout là. Je vais marcher dans la merde Oh, il y a un petit zaza Oh, il y a un petit zaza Il n'y pas peur, petit zaza Il y a un petit zaza Alors, Petit zaza Et Elle m'a dit qu'il était sous l'hangar Ah ouais, d'accord, je le vois je le vois, je le vois, je le vois sous, au dessus de la remorque alors je pense qu'on part sur du frelon européen est-ce qu'il y a du monde je vais vous dire ça ouais, il y a du monde Allez, je vais essayer de vous montrer ça je ne sais pas si vous allez le voir il est juste là Donc c'est du frelot européen, c'est dommage, mais apparemment il y a des fois des, des petites attaques quand il se rapproche ben, du nid en fait. Hein. Allez, je vais m'habiller. Oh non, je crois qu'il y en a qui, qui veulent bouffer ma voiture. Regardez les dd, j'ai des abonnés qui sont fans de ma voiture. Regardez ça. Ah c'est mort de rire. Allez, on va s'habiller. Oh les copains, vous laissez la DD mobile s'il vous plaît. Hein ça va les copains Vous m'abîmez pas la voiture, hein, hein Vous la rayez pas. Allez, on va s'habiller et je vous montre ça. C'est parti pour le combat Mais c'est passé Allez merci Allez, on va aller voir ça Ah là ils ont peur, hein. regardez comment il court lui Décidé si, au oh, pied celui-là, je le connais pas. Il a une drôle de forme. Allez hey, petit zazen, ne perds pas, n'aie pas peur petit zazen. Allez c'est parti on va aller voir ça Un peu d'escalade à faire Allez, on lui met la lupiote Petite lupiote Allez Ça va être chaud patate Chaud patate voilà. Attends, On va accrocher ça là Aux patates pour aller jusqu'à là Je vous reprends. Parce que là j'ai besoin de mes deux mains. Allez, ça y en est arrivé. Je vous montre un peu. Parallèle là, là, le dessous Il y a du monde, il y a du monde. C'est normal, ça travaille. Malheureusement, il faut le traiter. Dès qu'il y a un, un journée là il pleut, il fait mauvais. Donc ils sortent pas trop mais en journée apparemment ça sort pas mal Donc ils ont mis la remorque au fond apparemment aussi Parce que les chevaux n'arrêtent pas d'aller toucher Allez on va mettre un peu de poudre Parce que ça je peux l'accrocher là de rien partout. Voilà. C'est largement suffisant. Non, c'est maintenu. Oui. Ah, là-bas, par de ce côté. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu C'est ça, là mmh. Je vais vous dire qu'il y a 10 Ah, essaie de m'attaquer toi mmh. Allez On va aller voir parce que Je vais ressortir parce que J'ai pas trop confiance aux chevaux là parce qu'ils essayent de me bouffer les phares de la voiture et le rétro. Donc euh, ça va être chaud patate. Mais là il faut laisser agir. Hop là. On va ouais. savoir de la buée. Allez. Repartir au nid. On va éteindre la télécote. Et j'en ai un qui m'a attaqué, là. je l'ai senti. C'est vraiment chaud chaud. Bon, j'ai un peu laissé tomber, j'ai l'impression, ma voiture. Tant mieux, tant mieux. Petit Zaza, il a disparu. Ouh. Allez. Bon, les allez, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était sympathique, en pleine nature, avec des chevaux et tout. Un petit Zaza et tout. Ben, voilà. Hein? Ça change un peu, des petites vidéos en ville et tout ça. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. les <musique> L'eau